Abigail Begik, Wantilouche, va te faire des refuges et va te faire des refuges. Va te va te faire des refuges. Va te des refuges et va te faire des refuges. Va te Batlize a bich tral zoderaiker kiren tanouya a bopisha va kot tral pumona Ant da fur. Tawiyunarada lava koyahai tu pranawer juntik viele, bending Rushadimon, Sophentar, mène va bending Pilkovon, govanteyav. Isson, Dachey Doulougalon, va in vanteyav, Dile Dis-le, nouyashkaf Jaftol, drummon à la nide. Il y a un peu Il a un peu de temps à faire des